Le bassin du Cuenon, 113 000 hectares, c'est une zone de culture, d'élevage, de pêche. 1700 km de cours d'eau et de canaux serpentent à travers ce bocage où vivent près de 80 000 habitants de Fougères, au Mont-Saint-Michel. Dans cette zone touristique, agricole, industrielle, et malgré les actions déjà portées par les collectivités, les cours d'eau du bassin restent dans un état écologique et chimique dégradé. Dans ce bassin, à la chapelle Janson, près de Fougères en Ille-et-Vilaine, 1500 habitants, des terres agricoles et de l'élevage. Juin 2018, en une heure, un violent orage et des trompes d'eau s'abattent sur la commune. Des torrents de boue se déversent de la colline vers le bourg en contrebas. L'orage est arrivé, la terre a suivi l'eau, donc elle a traversé le talus, elle a traversé toute la parcelle ici, là un tiers de la parcelle était parti en maïs. Donc perte sèche, 4 hectares. Les semis de maïs venaient d'être faits, donc l'eau s'est précipitée abondamment sans être retenue par les, les plantations du haut du bourg, en passant par les villages. Le bourg de la chapelle jean est inondé. Il n'y a pas de précédent, ça n'est jamais arrivé. Donc on s'est dit, plus jamais ça. Depuis 2018, une digue existante a été renforcée et un programme de plantation de haies bocagères a été lancé pour limiter l'érosion. Face aux phénomènes climatiques plus fréquents, plus violents, comment anticiper pour améliorer la qualité de l'eau Pourquoi lancer les chantiers le plus vite possible Et à quel prix pour les collectivités C'est pour répondre à ces interrogations que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a lancé une étude socio-économique avec le syndicat du bassin versant du Couenon. On a comparé deux scénarios. Un scénario, on fait comme maintenant, continuité. Donc on prend les actions qu'on a menées ces dernières années, on les prolonge sur la durée, Combien ça a coûté et Quels sont les bénéfices Et un scénario plus ambitieux. On mène des actions fortes permettant complètement d'atteindre le bon état de l'eau et des milieux aquatiques. Combien ça a coûté Quels sont les bénéfices directs et indirects pour les différents acteurs À Argouge, entre deux moulins, le cours d'eau, perché sur le bord de la parcelle pendant des années, a retrouvé son cours historique après travaux. Ces travaux de restauration de la continuité écologique permettent à la fois de restaurer la biodiversité, mais aussi aux poissons de remonter la rivière. C'est des travaux qui sont ambitieux, qui nécessitent beaucoup de concertation en amont, de travail. Sur ce site, on a à la fois mixé les travaux milieu aquatiques, les travaux bocagers, et c'est ce qui est recherché pour apporter une solution globale à l'objectif qui est le nôtre, celui de l'Agence de l'eau, l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau. Pour améliorer la qualité de l'eau, plusieurs actions concrètes sont donc possibles. Doubler les productions agricoles bio d'ici 2025, planter 7 fois plus de haies bocagères, poursuivre la restauration des milieux aquatiques naturels, comme ici à vieux vie sur couesnon Sébastien, le propriétaire des terres, a choisi de supprimer l'un de ses étangs de 2500 m2. Comme tous les étangs, ils sont en barrage sur le cours d'eau et ça me posait un problème de conscience de savoir que bah, j'ai un étang qui vient, qui vient bloquer euh, le développement des milieux naturels. Donc c'est pour ça que bah, j'ai fait ce choix-là. Sur le bassin du Coenon, 1600 plans d'eau sont répertoriés, dont un tiers traversé, comme ici, par une rivière. L'effacement du plan d'eau va permettre de restaurer les milieux aquatiques pour euh, la migration des poissons, mais également pour euh, éviter la hausse de température en période estivale. Euh, qui va venir diminuer les quantités d'eau euh, disponibles, notamment pour l'eau potable. L'étude socio-économique permet de définir les actions nécessaires au bon état des eaux, les coûts associés et les bénéfices visés. Exemple, à Montour, 3000 m3 d'eau sont traités chaque jour. Si la pollution agricole diminue sur le bassin versant, les coûts de traitement de l'eau seront moins élevés. L'économie en 30 ans serait de 25 millions d'euros. On voit après des épisodes pluvieux très importants, une concentration en matière organique dans l'eau brute qui augmente. Plus l'eau brute est chargée en matière organique ou pesticides, et plus ça a un impact sur le traitement final de l'usine. Donc avec des coûts de traitement et un coût de revient de l'eau plus important. De plus, après de fortes pluies, les eaux usées peuvent déborder. Conséquence, une contamination bactériologique et virale des rivières et de la baie, donc un impact sanitaire et économique sur la production de coquillages. Pour la conchédiculture, le coût évité a été estimé dans l'étude à 32 millions d'euros. Il correspond en fin de compte au maintien d'une activité qui va subir moins de jours de fermeture puisqu'il y aura moins de pollution microbiologique euh, issue du, du bassin versant. L'objectif de l'étude, c'est donc de donner aux élus la possibilité d'agir en connaissance de cause, leur fournir des éléments concrets. C'est clairement d'aider les acteurs locaux à prendre leurs décisions, une décision quand même lourde, d'investir plus, une action plus forte qui permet donc de restaurer complètement l'état de l'eau des milieux aquatiques parce que ça apporte des bénéfices pour le territoire, pour les écosystèmes du territoire et pour les différents acteurs. Pour le territoire du sage-couenon, on gagne 27 millions d'euros en restaurant le bon état, donc en mettant des actions plus fortes qui vont coûter plus cher, mais on aura plus de bénéfices. C'est encore plus rentable dans la perspective du changement climatique parce que certains des bénéfices qu'on a étudiés seront encore plus importants. Il faut prévoir, il faut anticiper. C'est indispensable que la collectivité le fasse parce que le maintien d'une qualité d'eau, la préservation de la ressource, permettent le maintien des activités humaines, le maintien de la population et leur développement. Et donc ça, c'est un bénéfice qui n'est pas forcément mesurable tout de suite, mais à long terme, c'est le gage d'un avenir plus serein sur notre bassin versant. Anticiper, programmer, financé pour restaurer la continuité écologique et le bon état, les enjeux sont capitaux pour les territoires face au changement climatique. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne accompagne évidemment les collectivités pour lancer des études socio-économiques sur les territoires.